Salut les Dédés, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. Allez, aujourd'hui on est sur un nid de frelons asiatiques au niveau du sol à peu près. Il y a une petite bosse, il y a un nid. Mais il y a eu des piqûres. Il y a eu une piqûre, enfin plusieurs piqûres sur une personne. C'est une société de jardinage donc il faut faire très attention. Euh, C'est Alexandre qui s'est piqué, il va vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Salut Alexandre Bonjour Ben voilà, ce matin on était en intervention là, pour le tailler euh, sur une résidence et tout ça. J'étais en train d'arracher des mauvaises herbes et là j'ai senti 2-3 euh, piqûres au niveau du visage. J'ai pris un peu de recul parce que j'ai pas pu identifier ce, qui, ce que c'était réellement. Quoi. Ouais. Du coup j'ai attendu 5 minutes, je suis revenu voir. Effectivement j'ai vu du frelon sortir, mais euh, j'ai pas fait gaffe si c'était asiatique ou européen. Pour moi c'était de l'européen, mais bon apparemment c'est asiatique, hein, c'est confirmé. Ouais, et en fait en vérifiant le nid, il ben, y en a un autre qui est venu me piquer à nouveau au visage. Euh, donc, donc en tu t'as suis... eu combien de piqûres J'ai eu 4-5 piqûres en tout. Ouais. D'accord. Et là, tu t'es tu fait piquer ce matin Voilà, ce matin, vers 9h30-10h. Voilà. Coup... Et là, il est à peu près 15h30. Bah, J'ai toujours mal là. T'as toujours mal, ouais, mais t'es quand même là. Es toujours ouais, ouais. POUM ouais, ouais. Il y a du boulot. Mais euh, ça fait mal. Ouais. Donc, qu'est-ce que t'as fait du coup du coup, ben, si... du coup, moi je suis pas censé être, enfin je ne suis pas allergique aux piqûres ouais. et tout ça, donc je suis parti euh, en pharmacie, je euh, suis un antihistaminique. Ouais. Et euh, la dame m'a dit euh, à ce moment-là, si ça dégonfle c'est très bien, si ça ne dégonfle pas d'aller voir un médecin et puis à ce moment-là, il me fait de la des piqûres de cortisone. Euh... Ouais. Mais bon. Par expérience, euh, 4-5 piqûres, t'es encore là ouais dire que ça va. Bon, mais par contre, tu vas sentir ouais, pendant plusieurs jours... Euh, ouais, ouais, je vois, dès que je commence, enfin dès que je parle et tout, je sens que ça me, ça me brûle au visage, hein. donc euh, donc non, mais c'est à chaque fois, on se dit, on va faire attention, et puis sur, euh, on les voit pas, quoi. Ils taillent dans le sol, dans le lierre, bon, ça, ça. ça se voit pas, ouais. Donc voilà, tous les gens qui travaillent dans les espaces verts, euh, jardinage, tout ça, faites attention au va-et-vient d'un point fixe, ouais. Si vous voyez des frelons à rentrer dans un endroit, à ressortir, il n'y a que des allers-retours. Vous touchez pas, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Et pareil pour les gens qui font du jardinage à la maison. Hein. C'est exactement pareil. C'est pareil, tout à fait vrai. Voilà. Allez, là, je vais préparer le matériel. Et je vous montre où le placer le nid et on traite ça. Oh, oh, oh, oh, oh. Allez les dédés. Là, j'arrive sur le lieu où il y a le nid. Euh, je vais vous montrer et après, je m'habille et on traite ça. Donc voilà, on a un peu balisé. Normal. Donc la résidence elle est là, et vous voyez ils étaient en train de tailler ici, donc voilà les branches coupées Et en fait ils ont fait un nid, je vais vous montrer ça Alors j'avais fait un point de repère, voilà ici Alors je sais pas si vous allez bien le voir voilà, Juste ici, là, il y a un petit trou là, et en fait le nid est là Alors, je vais m'approcher un peu sans trop toucher Voilà, le nid, il est là, euh, il doit faire la taille d'un ballon de, de handball, à mon avis. Allez, je m'habille et on traite ça. Allez, c'est parti pour le combat, les Dédé. On va aller voir ce petit nid. Encore un de plus. Ah, N'oubliez pas, vous avez des liens dans la description. N'hésitez pas à les voir. Allez, on arrive au nid. On va essayer de se rapprocher. Armé. Voilà. Il y a déjà un petit frelon qui vole autour de moi qui commence à se demander qui tu es. Alors, je pas attention parce qu'il est quand même. Allez, je vais vous montrer où il est. Vous voyez Il n'est pas très très gros bon, hein. Pas beaucoup. Ah il y en a un là. Vous les voyez en bas là Alors Allez, on va mettre directement le produit. Ouais ça sort. Vous les voyez On va ouvrir. On va essayer dedans voilà voilà, là il y a le produit on va essayer de dégager un peu pour que ça se voit vous voyez comment ça va avoir du monde hein Vous voyez les DD, très dangereux. Vous travaillez dans les espaces verts. Donc faites attention au va et vient d'un point fixe. Je le répète souvent. On est plusieurs à le répéter. C'est très très important. Voilà, donc là, le nid est touché. Il faut laisser les frelons revenir. Et ça sera fini. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit like. Et moi je vous dis à très bientôt les données. Quoi t'es pas abonné à DD Frelon Alors dépêche-toi de t'abonner avant que je m'énerve.